Salut tout le monde, c'est Mister MisterBeeBoy45 Comment allez-vous les amis Moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 9 Donc la suite de notre incroyable aventure Sur Star Wars, Jedi, Survivor Et euh, les droïdes B1 le Se sont attaqués au Stormtrooper Et ça c'est quand même assez exceptionnel Et extrêmement drôle Donc on est parti, on va continuer Là on a, c'est la première fois qu'on voit ça Regardez, il y a une sorte de bouclier, un Stormtrooper à bouclier incroyable Yo les gars, ça va ou quoi Ok, toi t'es mort Bien joué. Ok, alors lui, comment on va faire Voilà. Comme ça, tout simplement. Alors, donc, comme je disais, euh, Stormtrooper à bouclier, c'est très très chiant. Il suffit qu'il soit 3 ou 4, quoique. On peut peut-être le scanner, non Je ne sais pas. Enfonce BD. Ouais, on va scanner ça et on va scanner le truc derrière. Je crois là, ça. y a de Oh oui, il y a de l'expérience à faire. Regardez-moi ça. Super, n'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire, hein. je sais que, que, que je vous le répète à chaque fois, mais enfin, si vous le faites pas, bon bah déjà c'est pas cool. Euh, et ensuite c'est la meilleure manière de me régaler, ça ne vous coûte évidemment rien à part peut-être 2-3 secondes de votre temps. Okay. Vous voyez, je vous avais dit quoi sur Star Wars Ils aiment bien cacher des petits coffres comme ça. Incroyable. Tenue du chasseur. Je vous avais dit quoi, hein, l'épisode précédent Ok, bon. De toute évidence, par contre, c'est pas là. Euh, je crois que c'est juste à droite. C'est ici même qu'on passe. Ah, waouh. non, c'est pas du tout ici qu'on passe. Alors, comment on peut faire... Comment on peut faire... Non, waouh. Comment peut-on faire On va faire le tour, c'est ça Je suppose. Waouh. Attends mais on peut on peut on peut très vite se casser la gueule. Moi bon, bah, je crois qu'il faut passer par là. On a juste euh, on a juste forniqué le, le bouclier pour. Oh je suis mort. Euh, je sais pas ce que j'ai tenté les gars. Je sais pas ce qui m'a pris. Euh, Ouais. suis-je fou Alors là je t'ai vu sur le centre de tir hier t'étais lamentable Hé J'avais de la buée dans mon casque hier à cause du brouillard tu fais vraiment mon t'as Mais comment on peut faire Là je l'ai pas Comment on peut le faire Ok. J'ai essayé de les réveiller mais ils font même pas gaffe à moi. Là je suis, je suis Keblo là en fait non Je suis Keblo parce que je comprends pas Là y'a quoi J'y verrai là, peut-être. Ok, j'y retombe plus. Euh... Ah Oh Oh Oh Oh Ah non Je croyais qu'il y avait des lianes juste au-dessus. Alors là, mes aïeux C'est sûrement extrêmement con, comme d'habitude. Quand même, oh là là, ça m'embête. Hein. Ça m'embête, je sais pas du tout pas où aller là. Hein. Ok, bien compris, mais faut sauter le pont, faut trouver un moyen d'aller là. Là, on a un pilier. Là on a un truc en plein milieu. Qu'est-ce que c'est Mais non tu déconnes. Oh la vache, on, on aurait va pu rester bloqué tellement plus longtemps. Oh Terrible. Là voilà, j'ai le choix entre la peste et le choléra. Ok. Ok. Ouais. Bah, on aurait pu rester. Euh, on aurait pu rester bloqué très longtemps. Des générations de Raoka ont élevé leurs petits ici. Puis l'Empire est arrivé. Tuant et détruisant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Un classique de l'Empire. Même histoire, planète différente. C'est bien ce que je dis. Donc, un classique de l'Empire. Ok hum. Allez, ça dégage Le double sable, j'adore, hein. je suis désolé, il est beaucoup plus rapide, c'est incroyable Ok, qu'est-ce qu'on a là Ça, ça va aller derrière, je pense, non c'est incroyable. Euh, C'est pour remonter après. On Un autre steam. Ok, attends, Je vais tenter un truc. Et moi, on bâton ensemble. Je faisais pas attention. Ok. Et toi? Oh, ça c'est stylé, ça! Je l'avais jamais fait, voilà. Donc, euh, je me je fais un petit plaisir. Ça. Voyons voir. Ok. Allez, pirate-moi ça! Oh On a le haut du chasseur, le bas du chasseur. Très très bien ça, quand on va être dans une planète un peu sauvage. Oh putain, je suis un fou Ouais, j'y allais en mode à l'aveugle. Mais avant d'être endommagé, Z n'aurait jamais pu venir jusqu'ici. Bien sûr, à l'époque de Grie, il n'y avait pas à se soucier de l'Empire. Qu'est-ce que je donnerais pour voir la galaxie à cette époque Ok. Non, parce qu'il y a eu The Old Republic, où c'était parti en couille à cause des sites et c'était très obscur. Ensuite, il y a eu la Haute République, où là, c'était très très cool, euh, les sites n'existaient presque plus. Et ensuite, il bah, y a ça, 2000 ans plus tard, hein, euh, la Skywalker euh, <rire> euh, saga hein, ouais, qui a été, euh, qui a été terrible. Je cherche pas les ennuis. Surtout sur Zaf. Hein. Alors, euh, bibiche, euh, on va du parler calme. à toi. Je suis un ami. Oh, par la mer des lunes, quel soulagement. Je suis nul en combat. Je suis venu voir cette incroyable structure de la Haute République. Je ne m'attendais pas à devoir repousser des bêtes avec mon journal. Pardonne-moi, je parle trop. Je m'appelle Toa, en fait. Moi, c'est Cal. Lui, c'est BD1. Bon, l'Empire ne sera pas ravi de te trouver ici. Tu devrais peut-être retourner à la vallée. Euh, je crois que je vais faire ça. Ok. Explorer la salle de la Haute République. Euh... Putain, elle s'est mis des tables et tout, frère. Elle s'est mis, euh, mis bien de... Qu'est-ce que t'as trouvé Ok. Et eh ben le voilà notre raccourci, let's go! Let's go, let's go, let's go! Bon. Tu as vu sur quoi il tirait? Un droïde espion. Quelqu'un d'autre a des yeux ici. Peut-être les pillards. Ok. Essayons de ne pas finir comme nous. Ok, Donc elle est là, à notre porte, c'est ça On va s'occuper du frérot là. Un coup de masse. Ça doit être une autre de ces salles de la haute réplique. Moi Allez, hop! Midi, Et eh ben voilà. C'est une sorte de Yeti, ça, mon ref! Installe moi ça. Allez, j'aime le BD. niveau. Point de compétence obtenu. Très bien, ça me plaît, ça me plaît. On s'améliore, on devient très très fort. C'est tout? Pardon? Vraie question, si je fais ça... Pourquoi On peut pas y aller en fait. Il y a rien à faire. FR Oh, oh, oh, oh, j'ai rien dit. C'est presque du génie. Heureusement que j'ai eu cette idée d'insister de, au dernier moment. Hop Z, c'est sûrement de quoi il s'agit. Un petit bonus. Qu'est-ce qu'on a là Waouh, Un beau coffre. Oh, let's go le steam en plus. 5 steam C'est abusé J'espère qu'on en aura pas besoin. Augmentation du maximum de steam. 5 steams, c'est fou. Hein. Le complexe est proche. Okay. On a juste à traverser cette forêt pleine d'impériaux et de bêtes voraces. Euh. Très bien. Est-ce que c'est par là Donc là, c'était la suite de notre aventure. J'ai trop peur. Je ne comprends pas en fait. Bah, il faudrait peut-être que je check ce qui se passe en bas, non Non, je sais pas. Suis-je fou Tellement de questions. On va aller quand même là-haut. Hein. T'en dis quoi, mon pote On fait un petit détour Ah, il a parlé d'un détour. C'est qu'il y a. C'est forcément un bonus. Là, on est dans une installation donc de la haute République. Ok. Bienvenue Jedi. Ça écrit. La voie que nous devons suivre n'est pas toujours immédiatement visible. Ce n'est qu'avec de la patience, une réflexion approfondie et la sagesse de la force qu'elle apparaît. D'accord Ok. Hmm. Ok, je vais faire à gauche ou à droite, très bien. Ah, quelle idée de venir ici. Eh ben oui, c'était évident, c'était évident. Hum. Okay. Bon bah écoutez, on va aller là-haut, on verra ce que ça donne. Là, rien de difficile. Je sais pas ce qu'on va y gagner. Sûrement un point de compte Ou peut-être un. Oh, peut-être un avantage. Ce serait beau. Ça serait beau. Allez, on va ressentir l'écho. Tu crois que l'abysse dissimule quelque chose Oui. Une planète. J'espère que tous ces efforts en vaudront la peine. Quoi Pourquoi je vais me faire voler Pourquoi je. Pourquoi je viens de me faire voler, sacripant Santari ne prend jamais la fuite face à un défi. Non, et elle semble exceptionnellement motivée par cette tâche. Oh non, quelle angoisse, je dois tout refaire Parce que j'ai pris un écho Non, mais c'est trop c'est trop, ok, bon bah on est reparti oh merde on est reparti et vous savez quoi, pour être sûr de pas me faire avoir encore on va le poser là le bordel Ok Ensuite J'ai fait le con je crois en descendant euh, sans prendre l'ascenseur MDR Non c'est bon Ils ont tout prévu Ils sont malins On va aller re-récupérer le merdier Et on va le poser au calme haut et puis on est très très bien on est très très bien. Alors, qu'avons-nous à droite à gauche Oh wow Ok, c'est pas ça. Ah ouais, c'est un raccourci. J'aurais vraiment pu passer par là Ah... Attends... Ah ouais, parce qu'on peut prendre ce truc là aussi. Très bien. Et ça Ça va. Le chemin n'a pas l'air plus abîmé que ça. Waouh, wow, C'est d'un complexe Non Ah non a par ici. Un petit écho ça me plaît. Ok, putain, c'est un merdier là. Ça, ça me plaît. Oh, quel est le but de tout ça Les petits temples bon. d'énigmes là, c'est un bonheur. Hein. Je peux Bon, en tout cas, cas, cas je kiffe. Je, je pense que pour vous, c'est pas spécialement les phases les plus intéressantes, mais enfin. Oh waouh Qu'est-ce qu'on a là Une porte. Ok, ok, ok, ok, un petit écho. Très bien. Mon padawan est impatient. Nous sommes tous passés par là. Voyons comment il s'en sortira. Oh. Pourquoi Où était le truc à hein T'as trouvé quelque chose, BD Z pourra peut-être nous en dire plus. Euh, écoutez, tout cela est pas mal. Ceci dit, pourquoi être amené à venir ici je, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, ici, ça met au même endroit. Je suis fou. Je suis fou. Oh, les bâtards. Je suis un polo, j'ai pas vu le mur Ok Alors là par contre ça je ne comprends pas Parce que ça veut dire qu'on fait ça On fait ça Ah ouais mais ça revient exactement au même en fait Je comprends pas C'est juste qu'à la limite, je peux péter à ce truc-là. C'est là le, le bail final, non Bon, écoutez, toutes les mêmes manières, Rome Ça, c'était couille, hein. C'était fort couille, hein. J'ai eu trop peur. Ok. Un écho de fou. Nouvel avantage obtenu. Let's go. De quoi descendre, superbe, bah je crois qu'on a fini les amis Je... Ouais, je crois qu'on a fini Ou alors on n'était pas au même étage, c'est bizarre On va découvrir ça tout de suite Ah c'était pour l'avantage Ok c'est fini, on est de retour au même endroit C'est totalement terminado Let's go, on peut continuer d'avancer bien. Bon bah écoutez, euh, euh, j'aime beaucoup ces temples de la Haute République qui permettent d'upgrade un peu son perso. Ça fait plaisir, bien joué. Honnêtement, euh, c'était très très sympa. C'était euh, 8, 8 petites minutes, très agréable. Ok, allez on continue. On est dans une installation de la République, de l'Empire pardon, excusez-moi. Passage de la faille, point de méditation. Allez, let's go. Se reposer déjà. C'est pas mal. Ensuite, euh, avantage. La jauge de blocage est augmentée. C'est bien ça. Et ça? Les lancers de sabre laser infligent plus de dégâts. Et... On lance pas encore notre sabre laser, hein, malheureusement. C'est terrible. Bon, on n'a qu'un point de compétence, on va entendre... attendre d'en avoir un autre. Okay. Ah, c'est gigantesque, hein. Très bien. Yo, les gars. Ok. okay. On dirait que c'est vieux. Z pourra jeter un oeil. Ça je te le dis, oh c'est bonus. Ça fait rien, m'aider. On trouvera un autre moyen. Ah, embêtant. Je ne peux pas le le à coup. Oh, merde Je peux pas encore l'utiliser. Qu'est-ce que c'est Pourquoi donc Qu'est-ce qu'on vient de vivre Qu'est-ce qu'on vit là Faut que j'aille là haut Je ne comprends pas Je... C'est un truc faut, faut le prendre je pense non Et on peut pas l'utiliser Qu'est ce que c'est que ce merdier Ah oh oui putain ça va haut en plus Je ne peux pas l'utiliser Pourquoi je peux pas l'utiliser C'est de la discrimination okay. ok superbe Ah peut être là non oui. Et là... Qu'est-ce qu'on a là Alors là les amis... Il y a un bail là, peut-être envoyé son sabre, je ne sais pas. BD, tu veux pas m'aider pour l'instant. Pourquoi donc Bon écoutez, je je me dis que c'est sûrement euh, sûrement une fausse alerte. Je sais pas, je pas j'ai pas compris. Non, non, non, c'est forcément par là, mais what the fuck? Des, des aliens que j'ai pas vus, je sais pas. Euh. J'en suis. Euh C'est terrible. C'est fou parce que, en fait, je suis bloqué là où des gens seraient jamais bloqués. Et à contrario, il y a des gens là où jamais de la vie j'aurais été bloqué. Des gens en euh, seraient bloqués, c'est quand même dingue. Euh, là, je vois pas. Alors, on a de la lumière ici qui s'échappe. On a une sorte de générateur derrière. On a un ascenseur qui ne marche pas. Je me dis que je me dis que c'est sûrement pas le bon endroit. Et pourtant, euh, il mène au bout de la forêt, ce fucking. Euh... Ok. Là, réellement, euh... peut-être aller derrière, non Je sais pas. Mais non, non, non, non, on ne peut pas y aller. Et ça, qu'est-ce que c'est Il y a un pouvoir que j'ai pas, les gars, ou Non mais c'est frustrant. Et là, si je vais à droite, je peux. Ouais, non, non, non, j'ai pas, pas compris. Ok, les amis. On va aller save au calme, là j'ai pas compris, je vais devoir euh, prendre le temps à la réflexion parce que c'est pourtant là la suite je pense euh, Peut-être dans mes... Oh, mais non, je vois pas pourquoi une compétence, euh, j'aurais pu ne, ne, ne pas l'avoir cette compétence en fait, ça n'a pas de sens euh, Ceci dit, ceci dit, rien ne nous empêche de mettre un point de compétence, euh, mine de rien parce que ça fait toujours plaisir. Euh, la jauge de bocage se remplit plus vite, réduit le temps nécessaire pour vous soigner, c'est bien ça ah, C'est très très bien ça ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. c'est très, très, très, très bien. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Si vous voulez me dire un indice sans spoil, n'hésitez pas. Je lirai. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous, tout le monde. Bye bye.